Le premier artiste que j'aimerais vous présenter, c'est Monsieur Jacques Trovic. Alors, je vous disais dans cette présentation que là, là, ces artistes n'avaient pas d'objectif de faire œuvre ni d'exposer. Bon, bah comme il faut jamais généraliser, Jacques Trovic, c'est tout le contraire. Lui, il se savait artiste, lui, voulait exposer, et lui, voulait montrer son travail. Toutefois, dans les œuvres qu'on vous montre aujourd'hui, ce sont des œuvres rares, ce sont des mosaïques, parce que Jacques Trovic est plus connu comme euh, faisant des tapisseries, il est vraiment dans tous les musées avec ses euh, tapisseries, alors que ces mosaïques, on les connaît pratiquement pas. Ce sont des œuvres de jeunesse, et... Euh, vous imaginez, elles sont très lourdes, hein, vous voyez c'est un mètre carré, c'est quelque chose de, de, de très lourd, de très encombrant à, à transporter, surtout qu'il n'avait pas son permis donc il devait prendre le bus, et en plus accrocher sur les cimets c'est une galère parce que ça pèse très lourd et qu'il faut toujours faire attention que, les, que ça ne tombe pas. Il a éprouvé des difficultés, il aimait bien la mosaïque, mais c'était bien trop lourd, bien trop encombrant, et c'est un peu pour ça qu'il qu a étendu son talent euh, sur la tapisserie. Il a fait de la peinture à l'huile aussi, mais il a surtout fait de la, de, de la tapisserie. Alors, ce qu'on peut remarquer quand même dans ces mosaïques, c'est que euh, tous les éléments qu'on va retrouver après dans ces tapisseries sont là. Et avec un élément important qu'on va toujours retrouver tout au long de sa carrière artistique, c'est le soleil, le soleil qu'on va rencontrer partout. Je suis impatient de pouvoir vous montrer tout ça en direct et que vous puissiez toucher avec le bout du doigt.